Et maintenant, je vous parle d'un autre sujet que vous allez trouver un peu bizarre, mais je suis sûr qu'en deux secondes, vous allez comprendre. Euh, il y a quelques années, des types un peu... Euh, pas bien dans leur tête, ont trouvé que c'était une bonne idée de pêcher à l'électricité. Euh, ça veut dire blam, une grosse décharge d'électricité, et puis tchouf, tous les poissons sont morts et remontent. C'est à peu près aussi... Violent et destructeur que la pêche à l'explosif. L'explosif, vous connaissez, on met un explosif dans l'eau, on peut sauter, ça tue par euh, l'effet le, le, de, de, de, de l'explosion, hein, euh, tout ce qu'il y a autour. La pêche à l'explosif, c'est interdit. Mais la pêche à l'électricité, non. Et il euh, y a eu des quotas. On a dit oui, comme d'habitude, les hypocrites. Vous avez le droit, mais c'est un peu, on veut contrôler, blablabla. Évidemment, partout où on fait de la pêche électrique, la réserve halieutique euh, sur les poissons qu'on trouve, et les, et les bestioles vivantes, hein, parce qu'il n'y a pas que les poissons, c'est une décharge électrique, ça fait de bien à personne, hein. Tout ce qu'il y a là, tchouf, tout meurt, et donc le stock euh, diminue, et le coup d'après, quand vous repassez avec un filet ordinaire, eh ben, il euh, n'y a plus de poissons. Alors, les champions de ça, c'est les Hollandais, alors, pêche électrique par-ci, pêche électrique par-là, on leur a dit pas plus de 5%, hein. Alors, évidemment, ils en a une affiche, et comme il n'y a personne qui surveille, allez, en avant. Ils ont fait jusqu'à 25% de leur euh, pêche comme ça. L'affaire arrive au Parlement européen, et tout le long de la chaîne, on se mobilise. Des fois, c'est des mobilisations qui, sont, qui impliquent des gens de divers partis, Ce hein, c'est pas une, pas la propriété de, de l'un ou l'autre. Nous, de toute façon, quand une idée euh, nous plaît, on essaye de, de faire front avec tous ceux qui peuvent. Par exemple, l'autre jour, à la séance des questions d'actualité, il y a une collègue députée de La République En Marche qui s'en est pris aux conditions d'accueil des migrants. Ben, moi, je l'ai applaudi. Je m'en fiche de savoir son étiquette. Elle dit une chose qui est vraie, la même chose que nous. On ne va pas rester là comme ça, les bras croisés, en faisant la mine écœurée, euh, tout simplement parce qu'elle n'est pas de notre parti. En tout cas, nous, ici, à l'Assemblée nationale, c'est comme ça qu'on fait. On fait partout. En Europe, pareil. Donc, ici, on est euh, deux ou trois euh, à s'être mobilisés depuis le début sur euh, la question. Notamment, il y en a un, d'ailleurs, euh, son forgé, qui est euh, de La République En Marche et qui coanime avec moi le groupe Maire Océan, enfin, pas le groupe, hein, c'est un rapport qu'on a tous les deux, Mère Océan, et il a posé une question en novembre, quand la, la, le, le sujet est passé au Parlement européen. Nous, on a posé là euh, une question par la voix d'Adrien Catenas, qui a posé une, une question d'actualité au gouvernement, il euh, y a peu de temps, je crois qu'il y a 15 jours. Pourquoi Parce que le sujet va revenir euh, au Parlement européen. Et euh, là-bas, sur place, euh, au Parlement européen, euh, la France insoumise a aussi un député, le sol d'ailleurs qu'elle a, qui est Yunus Omarji, et qui est un homme qui euh, est extrêmement vigilant, pas seulement sur les questions de pêche, mais sur la question de la souffrance animale, parce que je dois l'aborder. C'est pas qu'une question économique, du genre, bah, il pannent tous les poissons, il tue tout le monde, et il ne reste plus rien. Ça, c'est une question économique, euh, c'est une question écologique, parce que l'océan vide, hein. Mais c'est aussi une question de la considération qu'on a pour des êtres sensibles. Un poisson aussi, c'est un être sensible. Alors, je sais qu'il y en a qui vont faire... Euh, des grands cris, oh là là, vous n'allez pas venir tous les 5 minutes là-dessus, ben si, tous les 5 minutes, parce que c'est une question. 90% des poissons qui remontent, hein, ils ont une caractéristique, ils ont la colonne vertébrale cassée. C'est-à-dire que la violence de la décharge électrique fait que la bête se contracte au point de faire exploser son propre squelette. D'accord Voilà. C'est donc une méthode barbare, infâme et dangereuse. Là-bas, où nous sommes margis, au Parlement européen, ils mènent la bataille pour essayer de retarder le vote. C'est-à-dire dire, attendez, laissez-nous le temps d'en parler, laissez-nous le temps d'en discuter. Et on sait que l'Europe veut se dépêcher de passer. Ça, la date qui est annoncée, c'est le 17 janvier, pour que personne ne puisse s'en mêler, qu'il n'y ait pas d'alerte, et que personne n'ait rien à dire. Eh bien, ça ne se passera pas comme ça. Ici, à l'Assemblée nationale, nous sommes en train de, de calculer notre affaire pour euh, déposer une résolution contre euh, la pêche électrique. Alors, euh, on le fait avec quelques députés de différents groupes, hein, Et on va déposer, nous, la France Insoumise, on a prévenu, hein, Vous avez peut-être vos combines et vos arrangements, mais nous, on n'en a pas. Donc, si quelqu'un d'autre veut déposer la résolution, OK, il marche devant, on va la voter, pour montrer qu'on ne cherche pas à, à accaparer une lutte, vous savez, parce qu'après, les autres, les chefs disent, ah, ben bah, oui, mais bah, c'est la France Insoumise, on ne va quand même pas les aider, bon, ben bah, si, nous, on est prêt à aider les autres, si ça va dans le sens qui nous intéresse, à savoir, interdiction absolue de la pêche électrique. Pas 5%, 2%, 3%, 10%, et pour une période déterminée. Nous sommes pour l'interdiction immédiate et absolue, hein, comme on le serait, comme vous le seriez tous, vous qui m'écoutez, si on vous disait, bah, tiens, on rétablit la pêche à l'explosif, alors vous diriez, ah, bah, qu'est-ce Qu que c'est que cette horreur Il faut arrêter ça tout de suite. Il n'y a pas de demi-mesure. Nous sommes contre, et nous voulons que ça s'arrête immédiatement. Voilà. Alors, euh, évidemment, il n'y aura pas la foule pour s'occuper d'une histoire pareille. Les poisson, en plus, euh, ça suscite moins la, la compassion que les autres animaux. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, bon, quand on y réfléchit, hein, bon, un être sensible, c'est un être sensible. Mais là, surtout, c'est vraiment dans... Donc, toutes les cases euh, du danger. Danger pour l'écosystème, danger pour les êtres humains, danger pour... Euh, et puis, ça se termine par maltraitance. Mais regardez, réfléchissez, si vous voulez bien y réfléchir à fond. Tout ça n'est possible parce qu'au point de départ, on considère que la maltraitance des animaux n'est pas un sujet. Si on avait commencé par se dire, euh, bah un poisson, c'est un être sensible, il y a manière et manière de le pêcher. Et bien, bah, peut-être que... surtout en voyant le résultat, c'est-à-dire 90% des prises avec la colonne vertébrale cassée. Ah bon, on dira, ah, bah non, non, on ne peut pas faire ça, c'est... c'est barbare. Voilà. Vous voyez, le problème de la maltraitance des, des animaux, du niveau de maltraitance qu'on leur inflige, euh, devrait être un point de départ, parce que ça éviterait ensuite de prendre des décisions qui sont écologiquement catastrophiques, économiquement désastreuses et euh, humainement insupportables pour notre sensibilité.